En découvrant la, la dépolarisation, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est génial parce que cet outil vient, va vraiment en profondeur et, et permet vraiment de, bah, de changer les gens et de, de les faire avancer. On va directement à l'essentiel. Ici, c'est le problème et ce problème-là est résolu. On ne sait pas quel est le problème au départ, mais justement, c'est super intéressant parce que cette méthode aide à trouver euh, le problème essentiel et on ne met pas de nouveau euh, beaucoup de temps à y arriver. La grosse différence maintenant, c'est que j'ai enlevé toute cette charge mentale en faisant 10 fois moins. J'ai 10 fois plus de résultats, mais j'ai l'impression que je force plus rien. Et Du coup, on est dans une certitude et une confiance en quasi toutes circonstances. Je suis plus moi-même. J'en ai de plus en plus rien à faire d'être jugé. Mon estime de moi est juste bah, comme elle est à un instant T. C'est dire ouais, je suis ni moins bien qu'un autre être humain. Je suis juste moi-même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 En tout cas, sur le marché français, il euh, n'y a pas mieux. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, j'encourage tous les gens qui ont envie de, de, de se former, en tout cas, d'accompagner comme ça sur ces sujets-là, euh, de se tourner vers, vers la dépolarisation.